de sentence avec maël bonjour ouais, bah, salut <rire> le gars des privés. ouais bah je vais te fais un clap bonjour euh, bah, un clap euh, tout le monde clap, <rire> sacro, clap, sacro. alors nous allons continuer euh, de mon côté j'ai fait les mini jeux pour qu'on puisse bien avancer euh... attends c'est mots ça froid <rire> <rire> on est à l'extérieur on est en hiver et il fait froid les gars ok il me pique le téléphone en plein live on je ajouter des contacts maintenant mais regarde on peut ajouter a... oh, bah, des contacts <rire> ah, On passe coup, à Allison. Ton père ne doit pas être. Alors je me rappelle pas. Non, attendez. Ah oui, c'est quand il dit pas de coucher, ne t'en fais pas, je vais te le okay. saigner, les, les danse. Ton père ne doit pas, pas être se... spécialement ravi que nous parlions à nouveau. Pas du tout, mon père a toujours pris ta défense. C'est ma mère qui ne m'a qui ne m'a pas apprécié. Elle enfin, t'apprécie pas. pas. Elle a peur de toi. Lol. <rire> je dois dire que je peux comprendre, que je peux la comprendre. <rire> lol. Oh, avocat. Bah, avocat, c'est parti. Et j'ai reçu un numéro inconnu. J'ai reçu un numéro inconnu, un enregistrement audio dans lequel on vous entend menacer Ted. Je suis innocent, comme une fois. Ok. J'ai bah, reçu une bah du coup. Je, Attends, je sais est qui, qui est responsable que... de bah, euh... suis... tout ça. Suis... Vous êtes sûr que c'était de ma voix Je suis sûr que je suis. sais pas, elle pas dit. Plutôt, vous êtes sûr que c'est de ma voix Parce que des fois, les gens ils peuvent imiter une voix et ça peut être tellement bien imité qu'on qu peut croire que c'est la personne. Attends, on a... elle sont quand même en relation euh, Très médiocre, parce qu'une fois, on avait mal répondu. Ah, oui, enfin, je vous t'avais dit de mettre la question et t'as mis l'autre. Ouais, mais je lui avais remis le tartin <rire> en même temps, c'est mon avocat. Oui, j'en ai sorti une. Je ne sais. Il ne faisait que le menacer, cela ne veut pas dire que je l'ai tué. Il n'arrêtait hum, pas ça. de m'appeler, qu'est-ce que je fais bah, bah ça, en mode euh, il faisait que Marceler. Euh... moi je fais quoi moi Eh <rire> bah tu le blogs sur ton téléphone et par contre euh, stream euh, quality is bad. Ah ouais mais ah oui putain. Alors, en mode droit comme en haut. <rire> je dois m'attendre à avoir d'autres surprises de ce genre, je suppose. Je ne sais pas, bah c'est la surprise bah, que bah, bah, ça Qu'est-ce bah, que tu veux mettre Avocat en ligne, bah il est plus en ligne là je crois. Ah, ah si si, c'est juste là, moi tu sais Moi je me casse quand Qu même. Je veux ajouter un numéro je te jure. Non, oh, mais en fait c'est idée, euh, c'est même pas un, peu un numéro. Euh une idée, imagine on arrive à trouver quelqu'un C'est tout Recherche Ah mais j'ai pas fait recherche tout à l'heure c'est pour ça Recherche, Recherche Utilisateur triste, non, le trouve <rire> Non laisse tomber, vas-y on continue 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non laisse, il trouve rien Si, imagine il trouve un truc Sinon on peut c'est trouver le diable, regarde tu fais 6, 6, 6, 6 Non mais, et là tu vois un gros truc <rire> ah, mais là je me là, je, là, je marre ah, coucou, <rire> je suis ta mère. Tu m'as appelé. Yes, euh, non mais ça c'est quelqu'un d'autre. Ah mince, ça n'existe pas. Il n'y a pas le diable. Et bah, ils ont pas l'histoire. Vous ne savez pas. Mais c'est une blague, j'espère. <rire> mais hey, oh, vous ne savez pas. Attends, mais, hey, ça va être horrible pour le montage parce que je touche partout donc le micro, ça doit pas être. Ah grave. ouais, évite de tout, de, ouais. Si je découvre vous ne serait-ce qu'une seule autre preuve de ce genre, vous ouais, n'aurez ouais, plus ouais, qu'à vous trouver un autre, autre avocat. avocat. Hein, ah, Hélène, Hélène Ah bah <rire> quelle coïncidence. Ah bah Hélène, quelle coïncidence. <rire> Bonsoir. bonsoir. Oh putain mais elle fait chier les salopes. Bonsoir, ah c'est la journaliste c'est celle qu'on a connue oui, pas est, là. Mais oui c'est mais oui mais c'est ce connasse là. Bah, bah, bonsoir et pardon de vous envoyer un message si tu à... comment avez-vous fait pour supporter tout ça aussi longtemps. On s'y fait. Mais ta gueule mais t'es censé <rire> m'aider salope. Mais censé m'aider de m'aider t'es passé poser des questions. Le tout c'est de résister à l'envie de me gaver de, de, de donuts quand je suis stressée. Val donuts. C'est une salope <rire> mais quand même la réponse déjà faite. Euh... Bon hop oh, elle est en ligne à plus. On va attendre. Ah mais elle a juste mis un petit goût, oui, j'aime pas, pas ce logo. Ouais alors quand même ça c'est un peu moche, c'est Hélène salope. Dans chaque vidéo, dans chaque let's play, il y aura du Hélène mmh. la méchante. Hélène la salope. Diriez-vous que votre travail vous a transformé J'ai l'impression que vous essayez de bien faire. J'espère que vous n'êtes pas en train de m'interviewer. Salope, Oui bah t'as bon, pas un téléphone de grosse bah, connasse. T'imagines bon, bah les couilles, j'aime pas <rire> ce salope. Et <rire> Et imagine, oh, elle, regarde Hélène. Mais oui mais déjà... Glacial carrément Ah mais là tu vois, c'est là, là, elle m'a cassé les couilles. à la fin, elle va plus nous aider, elle va nous enterrer plus que jamais. Pas faux. Ah mais t'es gentil Hélène. Non, je suis pas insupeur, salope. Et... J'ai fait un peu d'intropection dernièrement et j'en suis arrivé à la conclusion que je n'ai encore rien accompli d'important ou d'utile. Bah en même temps, si tu fais mal ton boulot... Pardon de vous imposer ça, vous avez probablement d'autres tracas Mais oui, bien sûr mais que oui, oui mais voilà. <rire> je vais me faire juger, c'est de gros salable. Votre vie est en jeu et voilà, je... que je vous parle de moi. Mais oui, mais... putain mais quelle Look. Mais j'en ai marre, je bien sûr qu'on a, qu a autre chose à foutre. L'affaire qui me euh, concerne, c'est un sujet un peu tard. Mais je m'en fiche, je veux que ce soit résolu. Mais tout le monde en parle et j'y pense tout le temps. Mais tais-toi, moi je veux lui. C'est fatigant. C'est pas fatigant, le soir il bleu de putain. Je veux que vous arrêtez de nous accuser de meurtrier. Parlez-moi. Mais non, je veux, non, je veux pas. qu'elle parle de vous. Non, je... genre, je vais passer à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas. Non, pas. non je... Genre, je suis. Non, je veux pas savoir. Non, non, non, non. Es non je suis. J'suis pas obligé. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Je suis pas obligé. Mais non, mais non. <rire> mais c'est une grosse salope. Parlez-moi de vous. Mais c'est une grosse salope, regarde. Veut... Parlez-moi de vous. La journaliste vedette du journal local est récemment venue en ville après avoir vécu à New York, mais, mais c'est une... une salope. Une me... Je... Ah, je... je... je... Mais règle. oui, c'est une vie simple, on s'en fiche, j'ai ta vie Je suis solitaire et j'adore mon travail. <rire> mais c'est ta vie Mais c'est logique, des journalistes. Mais c'est ta vie, dans tous les cas C'est ta vie, nous... À New York, j'ai essayé de concilier famille et boulot. C'est gueule, putain Mais il s'est avéré que la famille et moi, ça fait deux... Ouais, mais bah, on te met pas en coupe, salope. Vous avez malgré tout essayé. Mais on s'en fiche, on veut pas savoir plus Putain, mais c'est quoi ce jeu Nous, on veut résoudre le mystère du meurtre. Non mais encore, ça je m'en fais, je veux juste que je sois innocenté Mais oui, c'est ça Pas suffisamment, à l'évident, je n'ai pas d'enfant. Bah tant mieux Bah encore heureusement, parce que comme <rire> c'est une grosse salope, <rire> Que voulez-vous dire mal. Bah qu'elle a pas d'enfant, mais c'est quoi ces questions Et tu vois, mais ce jeu est pété, il est claqué au sol mais c'est bon, je je... Je, je... je récupère le petit téléphone. Si j'avais eu des enfants, je me serais donné plus de mal. Est je... faux, totalement faux. <rire> et moi je, je dis j'ai une fille mais ça n'a pas empêché ma vie de famille de voler en éclats J'ai essayé de me consacrer à la fois à mon travail et à mes proches Mais les choses ne pouvaient pas durer ainsi Et elle va dire <rire> oh mais... <Non> mais... <rire> Les seules personnes dont j'ai fait le bonheur sont probablement Tant. les avocats ah, du moi, on voit divorce pas aller, de ma chaise, là. Oh. Comment vous êtes-vous retrouvés par chez nous Vous voulez retourner un parce que s'il vous plaît allez-y, foutez-nous la paix Ecoutez-nous la paix, barrez-vous. C'est cassez-vous, vous êtes chiante là. H Hélène. Non, Hélène. Parce que c'est en anglais, c'est moi qui dis Hélène, moi je suis français. Oui, c'est pas le E à la fin. I speak, uh, I speak French, I'm, the, I'm very sorry. Je suis venu avec mon ex-mari, nous en avions assez de... Non, de la grande vie. Mais c'est ton ex, tu l'as quitté, retourne-y, retourne-y, putain Et pensions que c'était l'endroit idéal pour fondre une famille... Mais tu oui, l'as quitté, retourne-y, on peut plus te voir Tu retomberas dans ses bras Nous imaginons, nous ont déjà nos enfants joué dans le jardin et ce et veut. Mais tu n'as pas d'enfant, casse-toi, casse-toi il est en mode vénère Mais bien sûr je suis vénère Putain regarde, elle nous parle de sa vie, on sent pas la race, on a rien à foutre, on a rien à tirer Nous déjà nos enfants, ah oui c'est J'en ai rien à tirer de ces gosses Mais nous ne faisions pas mentir de nous-mêmes car notre couple battait déjà de l'aile. Mais il va plus bien votre couple Mais Il est mort votre couple, alors pour l'heure je n'ai pas l'intention de repartir à New York, quel dommage. Cela valait pas peine d'essayer... Ah non, non, attends, attends, attends, voir. Cela veut dire que vous avez un sentiment pour lui. Ta gueule, tu retournes salope ouais mais elle a pas ton mais je veux qu'elle y retourne elle nous, elle nous raconte juste notre vie, sa vie en disant euh, ouais j'étais avec machin, j'ai ah, attends mais elle est forte suis... là parce que du coup c'est intéressant à sa vie en répondant ça merde je suppose qu'au bout de quelques mois on connaît déjà les défauts de l'autre et, et on, sait on déjà en, en pas sait pas déjà dans quoi on s'engage salope mais ta gueule on s'en fiche là je veux que tu me dises oui sinon t'as de il est pas mort avec vous mais putain j'ai la race ou bien car on refuse d'admettre ses erreurs Votre honnêteté vous honore, euh, vous pouvez passer me voir. Non, non, <rire> tu, bah non, non, non, non, tu ne passes pas me voir, c'est là. Quoi que non, ça va peut-être améliorer. Là, ça aurait pu changer la situation. Je m'en fiche, je, je m'en fiche, c est, c est une, ça reste une question. Elle ne nous a pas mis de rouge, c'est les deux... Là, tu écouté. Mais je voulais pas t'écouter, tu m'as forcé. C'est <rire> ça, moi. Euh, tiens, euh, je te passe mon baratin et tu fais avec. Je ne pouvais rien faire d'autre. Au fait, je pourrais vous rendre visite, vous... Ah bah... <rire> En vrai, voilà, mais. Mais merde! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Exactement. mais non, mais non, A demain alors! <rire> voilà la réponse que ça a donné! Mais viens pas, je veux pas te voir! Espionnage, hashtag 3. Ah, un nouveau espionnage! Ah, putain, y on décore le sapin! Oh, qu'est-ce que c'est? Et coucou les enfants! Non, mais... Attends, mais attends, c'est Ah une non, mais là c'est bleu quand même! Y'a du son ou pas? Je sais pas. Bleu vient de max pour l'explosion des oreilles. Non, non, non, non, arrête. Mince! Magnifique! On décore, mais du coup, on a pas vu s'il y avait des indices. Y'a pas de son y a pas de son ouais la petite fille met une boule boule sur le tapin il est tellement moche et maniou j'imagine quand même un peu de qui joue à ce jeu non mais ça doit être horrible non mais ça dégage <rire> magnifique bah du coup, du, coup, attends, mais du coup attends mais du coup attends mais c'est YouTube ça va pas passer parce que ça coûte des enfants petit monteur tu peux flouter le visage de la petite gamine non mais ça a rien à voir parce que c'est un jeu pas grave mon jeu tant qu'il y a des images d'enfants YouTube maintenant il peut te bloquer les commentaires à cause comme de ça ah ouais oui c'est des fils de pute tu bon, sais quand tu mets des vrais enfants oui hein mais normalement, pas... n'importe quel enfant. Tu... Bah, si tu fais un truc, que euh... même des dessins animés peuvent te bloquer commentaire. Magnifique un... C'est notre petite puce adorée Mais ta gueule Attends, c'est qui Enfin, c'est qui qui a Ah C'est... C'est qui Génie Je sais pas, c'est la... la nouvelle, c'est avec la petite fille, là. La type petit... euh... de Hailey. Oh Ça va, elle est encore sympa, elle. Bon alors, euh... c'est notre petite puce Ah oh, c'est vrai qu'elle est mignonne. Passe donc nous voir, tu lui manques énormément. À chaque fois que tu viens, c'est comme un... un jour de fête pour elle. Je viendrai. Oh c'est mignon, bah, il n'y a même pas besoin de parler, on a juste à... à lire et à écouter oh, euh... oh le Zava Henri, nous avons un problème, enfin oh. tu as un problème Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe t c'est -ce -ce -ce -ce en... -ce -ce à cause de la journaliste Si c'est à cause d'elle Une autre fille a disparu, ah non Ah ok, enfin, bah, si... de toute façon c'est pas nous hein. Si c'est Hélène qui a disparu, bah là je suis content <rire> <rire> Je veux qu'elle disparaisse Hélène a disparu Et là, pouf, Hélène a disparu Sachant qu'ils n'ont toujours pas lancé de véritable enquête concernant la première fille enlevée Samantha Novak, la situation s'aggrave C'est un fait. Mais on est enfermé, on est assigné à résidence, comment, comment ils veulent qu'on fasse quelque chose? Les mais on est peur. enfermé chez nous, comment on peut? Enfin, je sais pas, mais là c'est bizarre, non mais là ils sont cons. Tu pourrais bientôt avoir à témoigner sur ce sujet. Mais lequel? Mais on n'a rien fait. Marre, mais ça me pète les couilles. Attends, on a combien? Putain. On est à 16 minutes, ça va. Ah, Par oui. contre, mais c'est chiant, il y a le streaming machin bad. J'espère que vous, vous le voyez pas, mais euh, si jamais ça y est, ben, on s'excuse. Je suis assigné à résidence, comment aurais-je pu l'enlever Ah, c'est ce que je viens de dire, oui. bon, on va même bah, pas oui. de dire l'autre, c'est bah, vrai. Ouais. Comment aurais-je pu l'enlever C'est ridicule C'est ça, c'est... Oui. C'est comme si tu en prison et que tu tuais des gens... Il et pense que tu as es que un complice. Mais vie. quoi, mais toujours plus, mais c'est une blague, on se fout de ma gueule Et... Le complice est parti en vrille. Non mais hé, je suis totalement sans esprit. Tu vois, c'est certes, Hélène, elle, elle, elle, elle me pète les couilles, mais plus que jamais. Mais là, ça se trouve, oui. c'est je te connais. fait tout. Ouais, ça se trouve, c'est Hélène la plus grosse salope du monde. Elle fait, ouais, style, je suis sympa, je veux être comme toi, etc. Elle nous pose des questions, même pour, pour des mais pour dépasser des preuves. C'est ça. <rire> c'est une grosse salope. C'est ça. et euh, du grand n'importe quoi, je n'ai aucun mobile. Et quel mobile pourrait avoir ce complice bah allez, ouais. mais je n'ai aucun mobile, parce qu'on Et... s'en fait, c'est ouais. nous, c'est nous qui faut s'en sortir c'est pas lui, lui on s'en bat les couilles, c est... C est... on sait même pas qui c'est. Garde ça pour l'enquêteur lorsqu'il t'appellera. Ah. On va se faire appeler. Ouais. C'est Masson qui est en charge de l'affaire. Et tu sais à quel point il t'apprécie Waouh. C'est sarcastique ou pas Je sais pas. Tout ce qui l'intéresse. C'est ta peau C'est bon, c'est <rire> sarcastique On verra ce qu'il va dire, mais euh... Tout ça, à la suite, au prochain épisode Non <rire> Pas déjà Là, bah merde j'aurais pu penser que tu aurais les le temps d'écrire, enfin, ça ça aurait été plus simple Non, mais en fait, je crois que ce, ce jeu t'aime tableau foutu quand tu quittes, ça fait pause Ouais, je pense, ouais C'est de trouver comment te mettre l'enlèvement des filles sur le... Ah, tu vois, c'est du sarcasme Ah, putain C'est du sarcasme Et la fille qui est, ce, ça, ça pourrait être... être un... une fugue. Non, parce bah, que ça la pourrait la être une fugue oui, parce que la piquette, ça veut dire que. Ah bon, c'est pas guisé, ça veut oui. pas de nous! Alors que c'est une fugue! Oh, je la connais, mais ça peut être. C'est ça, elle a fugué, voilà. Alors que là, mais c'est qui? Et celle Bella, Bella Green, Green. Mais c'est qui elle? On a jamais entendu parler d'elle? Si, elle si c'est la soeur d'Hélène, je te dis, je la tarte! La Racade électrique, un avis de recherche a été mis avec sa photo, elle le voilà. la voilà! Elle euh, connaît pas du tout! Mais qu'elle est moche en plus! <rire> on ne juge pas! <rire> bah, un peu quand même, là, là je suis désolé, mais là un peu quand même. Non, je plaisante, non, je m'en fiche. C'est qu'un jour, on va pas... Mais, <rire> Mais, Mais nous, nous devons avoir, avoir la certitude qu'il s'agit qu bien d'un enlèvement. enlèvement. Ah. Oh Je vais mener ma petite enquête. Et l'autre, c'est quoi On arrive à lire, en plus Tiens-moi Tiens, informé, un... s'il te plaît, il n'y a un peu de gens sur... Il n'y a que peu de gens sur... Mmh. Bon, je n'arrive pas à lire, à la fin. Tu me tiendras informé, hein. Ben, on prend le, le code. Votre relation n'est pas assez bonne pour... Oh non Quoi Non Mais quoi Mais pourquoi mais... c'est... Non Pourquoi ça va ski On a dû faire des bêtises Mais ça va ski, mais attends, mais ça va ski là, là, là, là. Hein Oui, d'accord. Mais je comprends, je comprends. Ah, je crois que tu réussis aussi avec les points d'interrogation et tout là. Je sais pas.. Mais... Ah, mais je comprends maintenant, parce que tu as vraiment pas mal. Ouais. Cunaise. Ah bon, bah... Bon, bah, dommage. Bon, bah, je comprends. C'est pour maintenant. ça qu'il faut tout le temps essayer de trouver la bonne chose. Ah, bon, que... Non, mais la journaliste, par contre... Euh... Oui mais enfin voilà, les, les gens euh, gentils, faut essayer de mettre de la bonne relation. Mais je savais pas qu'il était gentil moi Tu es conscient, conscient de tes mais... risques que je prends Je ne peux pas te promettre. Ah. Et on n'a même pas pu répondre, ok merci. Enquête. Il y a des rumeurs en ville. Mais ta gueule, mais putain, ah. mais pourquoi elle est là ah, Elle va bah, bah, bah, nous dire tiens, il y a machin qui s'est fait ben, voilà. Le bruit court qu'une euh, autre, autre... Mais, qu mais on sait, on est déjà au courant mais t'es inutile Putain En fait dans le jeu, dès qu'on sait un truc, bah juste après, t'as la personne qui va trop bâcher qu Dès, dès qu'on apprend un truc, t'as Hélène qui va répéter <rire> la même chose en se les couilles. C'est comme si on... Non, non, c'est pas moi, j'ai rien fait, mais tu sais qu'il y a machin qui s'est fait cambrioler, machin. Le bruit machin. Il paraît que les forces de l'ordre ont arrêté un suspect. Ah, pour une fois que c'est pas moi. Mais qu'elles ne veulent pas que ça s'ébrouille, car il s'agirait d'un policier. Est-ce vrai concernant la disparition Je veux dire. Euh, ok, affirmatif, il s'agit de Bella... Non, on dit pas qui c'est. On ne pas dire qui c'est. Oui, Et mon collègue. collègue vient en... dans... Bah oui, je Bah oui, nous on est dans la merde quand même, on est dans la merde. Parce que les deux, c'est. Oui, on est au courant. On aurait dû dire euh, non, c'est rien. Ouais. Mais il n'y a pas le choix. Parce que si on aurait dit que c'était machin. Ouais, mais là, là c'est oui, ils avaient On aurait que euh, oui. c'était nous. Alors que là, on est juste euh, averti. C'est bien plus... pratique pour eux de tout te mettre sur le dos. Bah oui, en même temps, euh... euh, j'ai une carapace, une tortue. <rire> nous avons une tortue. les monteurs, mais nous une carapace qui arrive. Je euh, eh pas comment. Ni de oh, la tortelle. <rire> c'est bien pratique, oui. Avec ce prétendu complice. Et tout le reste, ça leur fait moins de travail et surtout moins de problèmes. Tout le monde s'en fiche, non Bah, ta gueule Hélène. Là j'ai une chose à dire, ta gueule. Tout le monde ne s'en fiche pas. Moi je m'en fiche pas, moi je vais mettre l'entôle quand même. Allez vous faire voir, mais on parle d'une fille qui a dit Non c'est qui Mickaël, c'est moi ou pas Oui, c'est nous. Non c'est lui. Mon ami, ouais c'est notre ami. Ouais mais tu vois mais... Ah oui c'est notre ami d'enfance. Mais ta gueule, mais par contre c'est pas Mickaël. Ouais c'est Mais ta gueule. Ça vous est vraiment égal. tais-toi Comment est-ce que ça peut vous laisser dire Mais c'est moi le problème, c'est pas... pas toi Hélène, mettez-toi, mettez Et que ce que j'ai à vous de faire Non mais en fait il y a une embrouille. Ouais, bon. On va laisser discuter non, On va non, faire non, ça... ajouter. <rire> allez. Ça marche pas, ça n'y pas arrête. 8, 4, 3, 1, 2. Ah oh, je sens qu'il y a de la douille là. Il a. Yes, tu as ajouté, je sais pas qui. T'as ajouté le tueur. <rire> ah ce serait cool. Comment on écrit tueur en anglais Je <rire> sais pas. Killer. K-I-L-L-E-R bah oui c'est vrai Et euh, bah oui bah il oui, faut attendre Qu'est-ce que j'ai rêvé vous Ah oui j'ai oublié ça m'était sur pause quand je quittais Oui c'est pour ça que je t'ai dit de pas y aller Passons, Passons des heures à pleurer, à pleurer sur le sort d'une personne disparue disparu, okay. que l'on ne connaissait même pas C'est pas personnellement Mieux vaut se concentrer sur Samantha euh, Et moi alors Moyennement c'est plus nous mais bon ouais, Mais Samantha c'est celle qu'on a tué quand même On a tué personne On est censé avoir tué Thierry mais on n'a pas tué ah. Mieux vaut se serait... concentrer. Mais oui mais pourquoi t'es Oh Putain non mais. Allez, vous allez voir tout ça en premier. Ah bah c'est sorti je crois. Parce que je vais une Oui, la monté. Alors. Je vais juste peut-être monter à une myosté, non, parce... non On y voit Ouais pas vous C'est juste qu'il y a un moment où c'était tout sombre. Ouais ah ben, ça dépend si tu fais rien. Oui c'est en moto. D'accord. Si notre coupable a enlevé une deuxième fille, alors c'est que la première est probablement déjà morte. Elle n'a simplement pas encore été retrouvée. Mickaël a raison. Hélène a raison. Non, non, non, non, non, non, non, non, mais Hélène, non, non, non, t'inquiète voilà, bah, Hélène bah, non, Mais Hélène, toi t'es. Mais t'es pas voilà, On a bien fait. Ouais, mais on a. Comme on a des relations pas mal avant. Ben bah oui. Nous on aurait peut-être dû du coup. Bah non. Mais aussi parce qu'on a des mauvaises relations avec elle. Mais ça se trouve, ça aurait mis rouge alors qu'on était. ben. On peut pas savoir. C'est aussi votre avis Henri Que sa montagne est morte bah. bah non. On ne sait pas. Tant que c'est ni trop peu, pas assez. Et que nous perdons, perdons du, du temps, temps à nous curer sans savoir qui a raison. Oh pire, Je me doute qu'après hein, avoir plus. été policier toute sa vie, Henri a eu sa dose. Là en fait elle est en train de prendre une, descente, non, non, une défense. Elle veut, et... alors attention, j'espère qu'il y aura un petit bip parce que enfin, mon petit moteur tu vas... Fais... <rire> bon, en gros là, elle veut notre bip. <rire> <J'sais... rire> Avant de mettre la vidéo sur Youtube, tu me l'envoies. <rire> <rire> tu me l'envoies. Mais normalement, le monteur c'est nervous. Il sait faire. Tu lui dis d'enlever le, le, le, bah ce que oui. j'ai dit parce oui. que c'était une grosse connerie. Oui, oui. Pardon, je vais. À... Mais vous, Michael, comment arrivez-vous à rester si calme Oh, bah, tu sais, l'expérience. Pardon, je vais enlever ça pour les cris et les exclamations pour commenter. Mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ça, ça suffit, suffit Mickaël Nous ferons une équipe à présent. Sérieusement, Sérieusement Hélène, Hélène, il ne faut, faut pas, pas laisser, laisser nos émotions prendre le dessus. Ah, les deux sont bien. Ta gueule, Hélène. Oh, bonne relation, enfin, relation améliorée bien. Ta okay. gueule, Hélène. Mais du coup, attends avec Mickaël là. Lui, on est toujours très, très bien. Bon bon Et, Et attends, Hélène. Est-ce que ça va remonter Ah, non, bah, c'est toujours glacial. Et vous nous, c'est nous. Bah, nous, nous c'est le... <rire> bah, très bon. <rire> nous, c'est le hot du top. Et je, je vais suivre l'exemple. Je vais suivre l'exemple de, de Mickaël. C'est bien. Ça, c'est voilà. une bonne chose. après tout, c'est lui l'expert. Ok, voilà. on, enlèvera. on enlèvera encore ce que je dis. Je sais pas si t'as entendu. Quand Là, ce que je dis à 10 secondes n'ai pas fait attention. Heureusement mon petit moteur tu enlèves. On si jamais ouais. Danse de l'été. Je vais enquêter sur Bella Green. Mais venez pas nous dire le nom Putain. Mais ça fait qu'elle sait qui qu'elle... La salope <rire> C'est elle là, -dessus. je te l'ai toujours dit. La Quant à vous Mickaël, arrêtez donc vos sarcasmes et de me dire quoi faire. Bah... Allez revenons à nos moutons et des petits moutons! Et <rire> on veut pas en sauter des moutons de. 1, 2, deux... enfin t'en fais sauter 5 à peu près. Et à partir de. Chacun des deux à ma place, s'il te plaît. Maintenant! Attends! Attends. Maintenant! Voilà! Maintenant. <rire> bon, maintenant, c'est à partir de. Maintenant, des petits moutons! Et puis, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que le tueur de Ted et le ravisseur de Samantha ne font qu'un? Samantha était la copine de Ted, non? Euh, mais oui! Bah, bah, bah, vas-y, vas-y, vas-y! vas-y. Vous pensez que c'est. Qu une coïncidence? Bah, bah, bah, bah, oui! <rire> <rire> ah mon dieu Bon sais que ce n'est coïncidence Non mais allô quoi T'as cru que voilà on tient un petit peu là, là, et je, je, je, je okay. les vois un peu En se basant sur les blessures que présentait le corps de Ted On peut affirmer que notre tueur n'est pas un psychopathe Cette personne ne prend pas de plaisir à faire souffrir D'ailleurs dans la vidéo on le voyait s'occuper de Samantha Il s'occupe même très bien d'elle Je pense que c'est un bon mari ça alors, pourquoi n'avons-nous pas de vidéo de TED peux Parce qu'on a reçu une vidéo il y a pas longtemps Tu peux vérifier que j'enregistre bien C'est le petit carré là Oui, c'est bon. Par contre, euh... On a pas reçu de vidéo, peut-être sur internet, il y a peut-être... Ah non mais c'est nul internet, c'est nul internet. Dans de l'été, il ne s'agit que de la théorie. Bah c'est... Et Hélène, pour une fois que tu dis un truc intéressant, je vais chercher des infos concernant Bella Non mais ta gueule maintenant Hélène, non on veut autre chose. J'ai appris que... Mais pourquoi tout le monde s'en parle C'est qui elle Madame A, Ah, ah mais c'est la mère de... de Samantha Une des filles enlevées. Ouais bon, on a une nouvelle Mais en même temps, elle nous accuse tout le temps de notre salope. Une autre fille avait été enlevée. Plus le temps Pas, passe... moins, ma Samantha, Samantha, Samantha a le chance de, de s'en sortir. Je suis désolé mais je crois qu'elle a clamé c'est là. Que non, fait vraiment. la police au juste Non mais là je crois qu'elle a clamé c'est. Mais pourquoi elle nous raconte ça à nous en plus cette salope que, que, fait que fait votre équipe Mais je croyais que tu nous détestes Comment avez-vous obtenu un enregistrement de ma conversation à Teleponic Comment c'est Je sais pas moi Bon, pas grave, y'a des choses. Pourquoi, Pourquoi est-ce que, que je vous le dirais dirai Parce qu'on peut savoir Bah, parce que tu nous accuse, alors que là, on est à Snya résidence, Comment on aurait pu tuer l'autre connard enfin, l'autre salope Mais tu bipes encore ça, petit monteur <rire> Tous les moyens sont bons pour sauver Samantha et punir celui qui a fait ça Mais c'est pas nous Calmez-vous, Calmez je vous prie Qu'attendez-vous de moi oh, non, mais qu'attendez-vous moi Non, non mais c'est. Non, non pourquoi Fallait dire que ce calme se calme Mais je m'en fiche, là, je veux dire, hé, hey, là je veux que le temps il monte, là je veux dire, hé, hey, mais 1v1. Ah, Octogone Je sais que vous êtes mêlé Mais. Je vois, qu'il fallait dire calmez-vous Mais calme-toi, espèce de gros sale <rire> C'est moi, je lui ai dit. Retrouvez Samantha ou bien l'avocat aura encore plus d'indices. Et pourquoi ne pas les remettre à la police <rire> Bah oui. Ah oui, parce que sinon notre avocat vient de lâcher. Elle est intelligente celle-là. Je vous laisse. Mais réponds, une... à Mais une... tu laisses une une Mais une elle est une L'avocat, bonjour. Non hum. mais c'est une blague, mais c'est quoi cet avocat oh, toute classe enchaîne, je... enchaîne. Il est claqué cet avocat. Je me trouve Ah ah oh. Ah ah oh. Ah oh. oh, mon dieu. Là tu mettais du, du Et Avec le deuxième coeur, enlèvement, là, pas, ils sont tous sur le nerf. Ah là ça va. Et là, on sait qui on sait que c'est vous. Là c'est la merde. Toum, toum. Je crois qu'ils ont je peur, peur que, que la presse fasse des histoires et que le FBI débat non, non mais carrément non mais non mais allô quoi Et l'autre Il y a, et y a des chances, chances qu'ils qu me libèrent Non non non non non non Il y a ce qui me concerne faut savoir Alors là t'as bien fait de me dire parce que moi j'allais dire ils me libèrent quand oh, bah, ça, moi, Parce que honnêtement euh... je me retrouve dans cette situation je me retrouve comme ça, je dis Vous me libérez quand Vous me libérez quand Vous me libérez quand Vous me libérez quand, quand de euh, Tu dis ça et moi je ah tu demandes Bah tu vas rester S'il euh, si, si y a des policiers qui regardent la vidéo Pas de panique je suis un bon. <rire> il est tout gentil. Tout gentil. Il commence à douter de votre culpabilité. Et puis personne n'aura pas de policier dans de mes vidéos. Hein. Je ne suis pas aussi populaire que ça. Ça ne t'en sert à rien. Youtube, c'est grand. Mais il y a quand même de nombreuses preuves contre vous. Vos empreintes sur le briquet. Mais c'est mon briquet en même temps. C'est mon briquet. Le fait que vous n'ayez pas d'alibi. Mais... J'étais chez moi. Les sans messages oublier vos... sans oublier vos ânes. Vous en en décédent, mais je suis flic, je suis flic bordel Sans dire que l'accident travaille la théorie selon laquelle vous aurez un complice Mais nous n'avons pas de complice Je suis associable Personne <rire> n'est au courant, courant concernant con l'enregistrement pour l'instant Ils veulent ah. mettre les en... Ah, non mais en gros l'enregistrement que veut, à l'avocat et pas à la police A mmh. la tienne <rire> J'espère que ça s'est pas entendu Mais à la tienne Bon on va couper, on reprend Personne n'est au courant concernant l'enregistrement pour l'instant ils veulent me mettre les enlèvements sur le dos. À mon avis, ils auront bientôt d'autres chats à fouetter. Euh. On va dire qu'ils veulent nous en... On va faire la petite victime, tu vois. <rire> Toujours pas la victime quand tu te fais interpeller. Comme ça, ils vont dire Oh la victime, tu veux trop pitié par... <rire> le l'été. Ils veulent vous mettre derrière les barreaux, peu importe les charges. T'inquiète, t'inquiète. Ça va pas se passer comme ça, Coco J'ai réussi à obtenir un ajout... Le procès se tiendra dans deux semaines. Quelle semaine En fait, il aura le temps. D'ici là, j'espère que nous en aurons de nouvelles informations. Ils vont forcément trouver quelque chose. J'ai fait marcher mon réseau pour, bien, pour en savoir plus sur Bella Green, la seconde victime. Cette jeune femme de la classe populaire, une famille, un père alcoolique. Ah, le père alcoolique, ça c'est un vrai. Ça tient la route, Samantha et elle se ressemblent. Le papa est alcoolique Bah, à preuve. C'est bien les alcooliques. Ouais. Samantha est probablement morte. On devrait se concentrer sur Bella. Nous devons réfléchir à comment retrouver. Bah oui, ça... Retrouver, retrouver, retrouver. Non, non, non, non. non, non. Mais c'est la théorie de Hélène. Hélène, une grosse salope. Quelle de... théorie de Hélène Ça, c'est la théorie de Comme quoi elle n'était pas morte, Samantha. Non, elle avait dit qu'elle était morte. Qu'elle soit morte ou qu'elle soit pas morte, faut chercher. Et si elle est morte, on va sur Bella. Non, mais c'est la théorie de Il faut voir son cadavre. Ah, non, ouais, mais en regarde, maintenant elle se met à parler, la grosse salope. C'est pareil, on a mis l'autre, elle aurait parlé aussi. T'en sais rien. <rire> t'en sais rien. Là, t'en sais rien. T'en ai besoin sœur. de Samantha. Mais tu, vois, de Samantha de la par... mais tu vois, on parle de Samantha et elle parle... Putain, mais tu vois, j'ignore si elle est disposée à parler. Non, mais on va l'appeler. Mais on aurait parlé de Bella, on aurait parlé de Samantha, on aurait parlé de Samantha, on parle de Bella. C'est pas logique. Ou même si elle a conscience que sa sœur a disparu. Je veux lui parler. C'est moi qui m'en occupe, <rire> je suis diplomate. Vous me laissez faire, ne était pas. Par contre, il faudrait peut-être éviter que ça, ça, la, la, la, la, la relation se détériore. Voilà ses coordonnées. Ah, ça c'est bien. Elle s'appelle Agnès. Oui, mais 3, 8, 3. Bon, tu, re... tu retiens 3, 8, 2, 4, 3, 5. Toi tu retiens 2, 4, 5. 3, 8, 3, 2, 4, 5. 2, 4, 5. 3, 8, 3, 3, 2, 4, 5. 3, 2, 4, 5. On va voir si ça sert à ça. Attention. Avec le doigt. Voilà. Ça a Agnès. Je l'aime pas, c'est une grosse salope. Mince Ah non c'est bon, elle est là. Elle est Alors, en ligne. Vois. Bah hé, hey, surtout on fait la fin, on fait... Quoi Je voulais qu'on fasse la fin là-dessus. Ok. <rire> on va faire un gros let's play on va dire, un très gros let's play. Comment avez-vous eu mon numéro Et on termine sur ça, allez à plus <rire> les gens <rire> Allez à... Bon bah du coup c'est la fin sur ça. <rire> Attends, ça, ça fait pas un truc quand même. Oui oui oui, c'est en toi. mode, euh, vous saurez la suite, juste après l'épisode, enfin le let's play quoi. Euh bah sur ce j'espère que le let's play vous aura plu, je sais pas si vous nous voyez bien J'espère que le montant aura mippé toutes les grossièretés es que j'ai dit, enfin pas toutes mais celles qui sont vraiment très très grosses Non Parce que le monsieur à côté dit du... que des vulgarités hein Je dis pas que des vulgarités, <rire> j'en dis juste pas mal parce que je suis un bonhomme Un <rire> bonhomme y a quoi Un bonhomme <rire> ouais. euh, bah t'en as pensé quoi de, ce... bah, de cette partie Alors cette partie était très sympa, parce que du coup on a une nouvelle fonctionnalité qui me plaît bien, c'est celle ajouter un contact aussi, oh, si j'ai fait un utip, allez vous abonner les gens euh... tu, tu, tu mets où YouTube dans la description Ce sera mon temps de le faire oh, la description. Ah non la description c'est à moi de le faire pardon allez. Euh, Oui enfin juste que j'y pense, juste oui. que tu me fasses le rappel Mais euh, ouais, parce qu'en fait vu que la, la description est déjà mise automatiquement Ça fait ah, okay, juste right. que quand je te dis tel jour va sortir, juste me disent un jour avant ou voilà Ok En mode euh, utip Bah bon, en tout cas <rire> ça enregistre donc euh... Que tu vas voir la vidéo, tu y penseras. Oui, mais c'est quand je vais la revoir, c'est quand elle sera déjà mise en ligne. Ouais, mais du coup, tu pourras la rajouter rapidement. Ouais. Tu vas. On verra. Mais du bah, coup, là, c'est vraiment sur la fin. C'est ce, la fin euh, de la vidéo. Là. Tu peux quitter là. Tu peux quitter. Non, parce que du coup, ça enregistre encore l'audio. Oui, mais l'audio sera sur le téléphone là-bas. Non, pas comme ça. I stand away. You leave me on. I